Salut l'équipe. Alors aujourd'hui, on va faire une crème d'ortie. Alors, pour ça, il nous faut des orties bien lavées, il nous faut un bon bac à peu près d'un litre comme ça bien tassé, un oignon, une pomme de terre, un peu de curry de Madras, un petit peu de vin blanc, du bouillon et un peu de crème. Alors, on va commencer par éplucher notre patate. Alors, les orties, ben, vous profitez quand vous allez faire une balade. Il faut privilégier plutôt les, les petites pousses ou bien les pointes. Ensuite, la patate, on va l'émincer. Ça, la cuisson sera plus rapide. Le de terre va servir à donner un peu de consistance à votre soupe. Ensuite, on va faire la même chose avec l'oignon. Voilà. Et on va passer à la cuisson. Ok, alors là on va passer à la cuisson de la, de la soupe. Il faut bien chauffer votre casserole, mettre une bonne noix de beurre, ensuite on va faire suer nos oignons, voilà on va rajouter nos oignons, on laisse suer un petit peu, alors on va rajouter nos pommes de terre, alors on laisse suer un petit peu, ensuite on va déglacer avec le vin blanc, c'est bien chaud, on laisse réduire un peu, environ une minute, voilà maintenant on peut déjà rajouter une bonne pointe de couteau de curry de madras ceux qui aiment un peu relever ils peuvent en mettre plus bien sûr mais il faut pas que ça prenne trop de goût non plus hein. Après, sinon c'est une soupe au curry voilà on va rajouter nos orties Donc, je vous déjà dit avant il faut vraiment bien les laver hein. voilà on va rajouter dedans nos orties voilà et on va mouiller au bouillon de légumes voilà ok alors je vais rajouter un peu d'eau pour que ça recouvre on couvre et on laisse mijoter environ 10 minutes voilà alors là ça fait environ 10 minutes que ça cuit juste contrôler que les patates soient cuites si les patates ne sont pas cuites il faut juste prolonger un petit peu la cuisson avec un robot plongeur ou dans un mixer ou avec ce que vous avez pour donner un coup voilà alors on va faire recuire un peu en crémant vu qu'on a mis la crème on va juste essayer de cuire un petit peu un peu de sel, un peu de vous rajouter un peu de bouillon rajouter aussi quand même encore un petit peu de curry de, de madras encore un peu des feuilles, je vais vous donne un petit coup après si vous voulez vraiment qu'il y ait plus de feuilles, plus rien il faut le passer passer dans un tamis tout simplement une passoire, un C'est assez fine, vous aurez un potage bien à lisse Et pour moi c'est parfait Ah, bon appétit